Y'appelez pas de vous aider bien au on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ravi de vous retrouver pour un nouveau thread fou spécial pour la Coupe du Monde les amis, les poules sont terminées au moment où j'enregistre, nous sommes le vendredi dernier jour, on est à 45 minutes à peu près de Brésil-Cameroun et de Serbie-Suisse quand sortira cette vidéo, les poules seront terminées mais ça permet de revenir un petit peu dessus et plus globalement sur ce début de Coupe du Monde on a vu plein de choses, à des moments des ambiances sympas, quand des équipes jouent comme par exemple la Tunisie, le Maroc ou même quand le Mexique jouait, le Brésil et tout ou alors des images dans les stades, en dehors de stades, pendant les matchs, on a vu des trucs vraiment drôles donc du coup on va revenir un petit peu dessus, si ça vous dit à la fin de la Coupe du Monde, je pourrais également faire une vidéo plus globale sur l'entièreté du mondial en ayant des trucs qu'on n'a pas vu des poules et aussi du coup des phases finales tu connais les huitièmes les quarts les demi les finales c'est sûr qu'il va se passer des choses quand il y aura de l'enjeu en tout cas cette coupe du monde a fait beaucoup parler pour plein de raisons je vais pas revenir entièrement dessus dans le mauvais euh, de manière justifiée dans le bon mais en tout cas il y a des images qui ont été intéressantes c'est un thread qui est fait par mon gars Yanis Bonito qui m'a donné l'autorisation euh, maintenant j'avoue contrairement à avant où j'allais je prenais le thread et couilles je le faisais je prends le temps de DM les frérot c'est pas Ali 9 p 1 cette fois c'est Ayanis, donc n'hésitez pas à le follow Ça fait plaisir de pouvoir lui faire un petit peu de pub Et on va euh, du coup dérouler un peu tout ça euh, J'ai vu que son thread était suffisamment complet Let's go baby Et on commence gentiment Oh là là là là Avant de parler des matchs, on doit parler des faux supporters du Qatar C'est trop une folie Et on s'en rappelle quand juste avant la coupe du monde Ils allaient nous faire avaler ça Oh mon dieu Bon voilà, c'est des supporters indiens, c'est des supporters venus d'Asie. Mais en fait, il y a même eu une enquête qui est venue derrière que j'ai pu lire, d'accord Et c'est surtout une initiative qui a été coupée après justement les vidéos de révélation un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des enquêtes et en fait, il y a un journaliste, il a enquêté, il a réussi à retrouver l'un des fans euh, okay, d'une des bandes, donc c'était un fan portugais d'accord Et en fait, c'était un fan portugais donc un fan indien euh, de, du Portugal qui avait été commissionné par le Qatar pour justement former des bandes de fanbase, pour mettre de l'ambiance sur place, pour réussir à créer des trucs. Et en fait, c'est une initiative qui date de plusieurs semaines, plusieurs mois, même avant la Coupe du Monde. Sur son Insta, tu retrouvais notamment des stories où il recevait des consignes dans les stades, où tu vois qu'à des moments, tout en Étant en Inde, ils tournaient des images, etc., qui servent du coup pour les trailers, pour certains de ces trucs de Coupe du Monde et tout. Et en réalité, je pense qu'ils ont fait ça pour essayer de simuler un petit peu un engouement, un engouement qui était très peu présent avant la, la, la compétition. Alors, pendant la compétition, on va pas se mentir, c'est vrai que les stades sont pas toujours remplis, d'accord. Ils sont pas vides non plus. Je te dirais que peut-être un siège sur 5 est vide, un truc comme ça. Notamment parce que c'était cher d'aller sur place, euh, dormir sur place et tout, c'était pas évident. Et puis d'autres personnes ont décidé de pas y aller pour leurs propres raisons. Euh, qu'il est facile d'imaginer. Mais en gros, si tu veux, je pense qu'ils ont préféré se dire un délire. On préfère avoir des fans, d'accord, qui sont peut-être pas réels, peut-être un peu faux, dont certains vont se moquer, mais qui est quand même un soupçon d'ambiance, un soupçon de truc, plutôt que de paraître ridicule avec une Coupe du Monde dont personne s'intéresse, et au-delà de personne s'intéresse, avec une, une ambiance mièvre sur place, parce que tout le monde s'intéresse à la Coupe du Monde, d'accord et, et ça a été une initiative qui a été tellement moquée, tellement critiquée, qu'au final, alors là, pour le coup, prenez mon info avec un peu plus de pincettes, peut-être quelqu'un corrigera dans les commentaires, mais il me semble du coup qu'ils avaient annulé, euh, du coup, initiative Ils avaient annulé l'initiative parce que les images avaient pro provoqué un tollé et surtout sur suffisamment de moqueries pour qu'ils disent « Bon ok, c'est peut-être pas l'idée du siècle ». Alors c'est vrai que ça, ça a faire chier parce qu'au final ces fans indiens qui avaient dû être commissionnés, peut-être qu'ils comptaient sur l'argent pour pouvoir faire ce genre de choses. C'est dommage, je pense que c'était des personnes pas très fortunées, donc c'est dommage pour elles, c'est sûr. Mais bon, on sait qu'il avait déjà fait pour une coupe du monde au handball où ils avaient payé des fans espagnols pour ramener de, de, de l'ambiance dans les tribunes. Bon, euh, c'est vrai que malheureusement, la, la, la ferveur, ça ne s'achète pas. Après, à côté de ça, on a quand même eu de bonnes images pour l'instant à la Coupe du Monde, que ce soit en tribune, hors tribune, mais sur celle-là d'avant Coupe du Monde... Bon ça prête à sourire quoi tu vois, genre euh, comme, comme quand Olivier Giroud il dit ah bah je savais pas qu'on avait autant de fans en Inde, <rire> c'est un peu drôle quoi. Oh là là là là la première image terrible. Alors premier match, euh, il y a eu euh, du coup Qatar-Équateur avec une victoire éclatante de l'Équateur, le Qatar qui n'avait pas existé, et un fan euh, euh, équatorien se décide euh, à flex un petit peu en tribune au milieu des Qataris à domicile. C'est peut-être pas l'idée du siècle là. Alors là, il fait le signe de l'argent, parce qu'en en fait, si vous voulez, le premier but équatorien avait été annulé avec un hors-jeu un peu flou. Bon, Au final, il y avait vraiment hors-jeu, mais c'était un peu flou sur le coup. Et en fait, il fait le signe de l'argent sous-entendu, c'est corrompu. Et là, il dit money. Tu vois, on le reconnaît, sauf que ça plaît moyen des mecs derrière. Il se mange un coup de pression monumental. Le gars il dit shut your mouth and sit down, tais-toi et assieds-toi. T'as pas vraiment envie de t'énerver face à un local très très véhément comme ça. Après, sans doit être tout à fait honnête, être au milieu de tout le monde et faire le fameux signe de l'argent quand on sait qu'il y avait déjà des rumeurs de euh, les Qataris ont acheté des joueurs équatoriens pour gagner le premier match. Oui, oui, il y avait des rumeurs comme ça. En fait, c'est un peu facile, tu vois. Genre, c'est vrai que les Qataris, vu qu'ils ont une image relativement négative et euh, justifiée pour plein de raisons, c'est un peu facile après de leur faire passer un peu tout, tu vois ce que je veux dire, de dire ouais, c'est des corrompus, des machins. Et même moi, j'ai vanné dessus. Mais du coup, être quand même au milieu d'entre eux et faire le signe de l'argent, alors qu'en en plus, dans le match, ils se sont fait éclater. <rire> Je peux comprendre quel frérot il l'a un peu mal pris. Mais ça a bien fini. Ça a bien fini relativement parce que voilà. Voilà, vaut mieux que ça finisse comme ça quand même. Voilà, Sport tu vois, voilà, voilà. bon. So C'était pas très malin, so that, mais il n'y a pas mort d'homme non plus. Pas de bagarre, pas de violence, tout va bien, on en reste là. C'est feel good, mais... Il a eu chaud. <rire> Abdou Diallo qui venge son coéquipier. Alors je vous le dis, je prends un tout petit instant de la vidéo dédicace à Willou qui a eu des emmerdes avec des images de match et tout. Moi je vais pas beaucoup en montrer parce que tu connais euh, la FIFA sont vraiment relous sur ça. Mais attends, Abdou Diallo qui venge son coéquipier, j'ai raté ça. Oh oh oh Monsieur Diallo Monsieur Diallo <rire> Eh ben, il a bien raison! Il a bien raison! Le sport, c'est une logique de groupe, mon gars! T'es là pour mon gars! Tu sais que France-Espagne, on s'était dit, hein, si ça commence à un peu à des moments chauffés, on est une logique de groupe, on se défend entre nous, on serre les coudes, même si y en a qui commence à rater ses occasions et tout. Et quand une logique de groupe est forte, c'est aussi des images comme ça qui la symbolisent, tu vois. Genre après, bon, tu te dis aussi qu'il va aussi un peu jouer le, le duel à fond, mais je pense qu'il en profite aussi pour envoyer, hop, le petit taquet, je crois que c'est à Delirte. Bon, c'est pas étonnant, après, le taquet, encore une fois, est pas méchant, mais vas-y, Diallo, t'es un bon. Bon. L'exceptionnel discours d'Hervé Renard, oh, on va pas se le regarder en entier, mais franchement, c'est les émotions de très très haut niveau. What are we doing here? What are we doing here? This is a pressing. Off hey. pressing doesn't mean you will go high. My last time, last my... time. Le This charisme. At the middle of the pitch, he has the ball, you stand front of the defense. <rire> en plus, je parle un peu arabe, donc je comprends le traducteur. Croyez-moi que le traducteur, il est pixel et il y met du cœur de fou. Et je suis sérieux, il y a des coachs de football. C'est des coachs qui sont faits pour des formats championnats, d'autres pour des formats coupe. Hervé Renard, je crois qu'en club, pour l'instant, il n'a pas trop, trop bien réussi. Peut-être à quelques autres expériences, mais au global, je crois qu'à ça n'a va pas marcher. Mais en format coupe, il a toujours réussi. Il avait fait gagner la Zambie, la Côte d'Ivoire, la Cannes. Là, une Coupe du Monde, au final ils sont éliminés, mais qui est quand même très très généreuse, très bien. Tu vois, ils peuvent être contents, fiers. Et ce discours, c'est un peu le symbole de ça. Take your phone, you can make a picture with him, hein, if you want. Il c'est malade, comment tu te sens dans ça so ça so le so le so Non franchement ils étaient bons franchement on va pas se faire les 1 minute 50 mais le discours est poignant Hervé Renard met du cœur et le traducteur vraiment ressent ça super bien enfin ressort ça super bien auprès des joueurs c'est un très bon travail il a pas à chier et bravo aux Saoudiens parce qu'ils ont fait une très très grosse coupe du monde même s'ils sont pas sortis de leur pool ça s'est joué à pas grand chose ils auraient peut-être mérité mieux face à la Pologne notamment un autre truc et qui m'avait fait rire c'est que j'avais vu des Anglais un petit peu dire oh les mecs se font gueuler dessus par le coach mais ils se font gueuler une deuxième fois dessus par le traducteur, donc ils se font fumer fois 2 Un anglais dans les commentaires, il a dit un truc qui m'a fait trop rire, il a dit Tu sais très bien que quand un français va commencer un discours par une question, tu vas te faire fumer ta mère. <rire> Et vu qu'un verre commence par une question, <rire> ça rend le truc trop marrant. Donc vraiment, dédicace, ça, ça c'était un des moments forts, ça, c'était un des moments forts. Et dans la foulée, voilà, il l'a mis dans le thread. Je vous le montre en très rapide, vraiment, pour pas me faire strike. Boum c'est bon, allez, allez, une seconde et demie, le bot YouTube, normalement ça passe, mais félicitations, but magnifique d'Alda Oussari. Ouais, ouais, des Saoudiens qui peuvent peut-être nourrir quelques regrets, mais qui, vu, on va dire, euh, leur niveau, entre guillemets, euh, peuvent également être très contents d'avoir réussi à faire tout ça. Donc euh, GG à eux. On continue avec l'un des clips iconiques de la CDM, Monsieur Rudiger à la 63ème minute, il se doutait pas que le Japon allait revenir à les marquer. Un match qui a précipité l'élimination des Allemands, mais franchement, le moment où il accompagne le ballon comme ça... <rire> <rire> On sait que Rudiger, il aime trop sortir les yeux, faire un peu le show et tout. On en parlait avec Bruce, lui il pensait qu'à des moments ça pouvait être interprété comme un manque de respect. Moi je le vois un peu comme du spectacle, mais tranquille. J'ai pas le sentiment que ce soit un gros manque de respect. Je pense pas que le Japonais l'ait interprété comme ça. Et tu sais, d'un côté spectateur, tu vois ça, voilà, ça fait un peu sourire, mais j'ai pas eu le sentiment que ce soit un gros manque de respect. En tout cas, sur a été derrière, il s'est fait un petit peu ravaler sa langue parce que le Japon en marque deux. Mais bon, Rudiger, il a pas grand chose parce qu'au final, il fait quand même une bonne Coupe du Monde, mais cette petite montée de genoux de Rudiger c'était un petit peu le, les émotions. Avec ce but en angle fermé, Neuer pas totalement, encore une fois, impérial, et les scènes de joie des Japonais, avec les supporters, leurs beaux maillots, tout, c'est vraiment super stylé, et au final, les savoirs en huitième de finale de Coupe du Monde, c'est totalement mérité, dans une poule aussi difficile, et vraiment, je sais pas pour vous, mais les deux minutes, les deux minutes, où on a cru que l'Espagne et l'Allemagne avaient été éliminés, donc parce qu'ils l'étaient, c'était vraiment les deux minutes les plus les plus folles de cette coupe du monde limite, je me suis dit mais ça va être un métaverse, absolument exceptionnel. Notre gars Dembouz sur lequel on a fait un thread il n'y a pas longtemps, allez let's go, on sait toujours que Dembouz quand il y a des micros devant c'est le divertissement. C'est toujours très difficile de commencer une compétition, il y a toujours une vraie appréhension et on a pu le voir parce qu'il y a énormément de surprises finalement dans cette compétition, on a vu l'Argentine, l'Allemagne vient de perdre face au Japon, hein on a vu... <rire> de, perte de Le naturel de ce mec le rend trop adorable franchement. Vraiment le... <rire> il est vraiment trop trop drôle. En plus, une des meilleures saisons de sa carrière, c'était à Dortmund en 2016-2017. Donc il est allé en Allemagne, il a un rapport avec le public allemand. Je sais pas s'il est content ou un peu choqué, mais en tout cas, c'est assez drôle de voir comment il l'apprend. Oh là, il est luisant là sur le TikTok, le frérot CR7. Wesh, il est luisant de fou. Ils ont bien un filtre de zinzin. Le pénalty très léger... Et donc, je crois que le TikTok, c'est le premier chauffeur à marquer un but. Boum <rire> avec le grand Su. Il aurait pu marquer son deuxième but. Euh, malheureusement, il n'avait pas touché le centre de Fernandez. Il faut pas un dernier bon match, d'ailleurs, contre la Corée du Sud. Mais bon, CR7, qui on l'espère, va retrouver un club et réussir à reperformer. Et peut-être essayer de mener sa Coupe du Monde correct. Alors, en tant que Français, on souhaite que le Portugal ne gagne pas, bien entendu. Mais euh, bon, le voir retrouver des couleurs après une période difficile à Manchester United, c'est quand même un petit peu les émotions. Et c'est quand même dingue de se dire que au final, CR7-Messi, avec tout leurs records, avec tout ce qu'ils ont réussi à faire, avec leur emploi, sur l'histoire du foot, les deux euh, n'auront au final marqué que alors pour l'instant, c'est pas fini, mais que très peu de buts en phase finale de Coupe du Monde. Mais c'est vrai que les deux ont pas été toujours les plus prolifiques statistiquement parlant en tout cas en Coupe du Monde et ont même noté pour chacun des fois des Coupes du Monde pas ouf. Alors Messi va en finale en 2014 etc. Bon voilà pas besoin de se refaire l'historique. Mais euh, c'est vrai que c'est un tournoi qui n'aura pas toujours toujours réussi. Les gars celle-là je vous jure genre, je dit que j'avais pas montré trop d'images de match. J'essaye de faire au mieux d'accord donc je, vous, je les montre court mais ça pour moi c'est vraiment pour l'instant le but de la phase de poule. On pourrait noter également le coup franc de, du Mexicain Alvarez je crois. Euh, Peut-être je, je me trompe mais en tout cas le coup franc du Mexicain à 30 mètres qui est magnifique. Le but du Saoudien, un peu moins de long shot que d'habitude, pour l'instant, sur cette Coupe du Monde, c'est un des trucs que je m'étais noté. Mais ce but-là de Richard Lisson, contrôle et gros retourné. Non, non, non, non, non, c'est... Ah, le but est beaucoup trop salace, vraiment. Ça a permis de lancer la Coupe du Monde du Brésil face à une Serbie qui avait fermé le jeu de fou. La question étant, et vas-y, vous avez les commentaires pour me donner votre avis, parce que j'ai eu ce débat. Est-ce que à votre avis, le contrôle, il fait exprès ou pas pour moi, il fait pas exprès, c'est difficile de faire exprès de lâcher un tel contrôle. Mais regardez l'image, hop est-ce qu'il fait exprès de se la mener en l'air ou alors est-ce qu'il s'adapte au fait qu'elle soit en l'air et envoie derrière un ciseau Je pense qu'il fait pas exprès, à vous de me peut-être faire changer d'avis. <rire> oh ça La vie de ma mère ce match, je l'ai vu à l'e-spot, c'était pour une OP, il y avait plein d'abonnés qui étaient là, et notamment un qui s'appelle Johan, qui me suit sur tous mes streams YouTube et, et qui regardera sûrement cette vidéo dédicace à ça, lui. Cette feinte là de Mbappé, on l'a vu en direct. On l'a vu en direct, certains l'ont revu sur ce, cet angle, parce que ce, ce, cet angle rend encore plus à Comment il fait tomber le défenseur d'Anois là à mourir de. Je crois que c'était Christensen. c'est vraiment trop trop drôle. Parce en fait faut se rendre compte d'un truc, c'est que Mbappé il a peut-être 150 millions de défauts, euh, bon vas-y si vous voulez, il a pas de problème, c'est pas le joueur parfait d'accord, mais c'est l'une des comme ça on va pas dans les débats inutiles, mais l'une des armes offensives les plus craintes dans le foot sur terre. Euh, quand je dis arme offensive, c'est-à-dire que les défenses énormément de défenses, elles ont peur de Mbappé, il inspire la peur, il inspire la peur par sa vitesse, euh, il inspire la peur euh, par sa capacité à marquer des buts, par cette capacité à démarrer à prendre la profondeur, à être aussi pas horrible dans les petits espaces ou techniquement Hein, c'est bon et c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant parce que du coup les défenseurs sont toujours aux aguets, tu vois ils sont toujours à fond comme ça là tu vois, peur de se faire prendre, peur du démarrage, peur de la chose et je trouve que celle là là ça, ça, ça le montre bien tu vois tu vois que le, le défenseur essaye d'être concentré à mort sur Kylian faut pas que je lâche faut pas que je lâche et là une demi-feinte de démarrage hop là ça le fait tomber c'est un peu l'image de ce que de ce que j'essaie de vous dire. Alors on a un petit truc sur l'Argentine une Argentine extrêmement stressée j'ai trouvé lors, de, lors, lors du début de la coupe du monde notamment avec la défaite face à et même contre le Mexique, jusqu'à ce banger en patron de Léo Messi. Ah les amis, franchement, obligé de se le faire. Contrôle, frappe direct comme ça là, contrôle, boum Non, non, non, non les gars, c'est trop, vraiment c'est trop, trop sale. C'est la folie, c'est vraiment, je, je l'ai vu, mais les Argentins, c'est vraiment un des peuples, si ce n'est le peuple sur terre, qui prend le football le plus au sérieux, avec une pression absolument monique sur la sélection et tu le sens que quand il marque ça ça relâche tout le monde il y avait les images de Pablo Aimar euh, ou Pablo Aimar qui est un footballeur qui a une énorme carrière qui est très très connu euh, enfin qui était très très connu à l'époque et qui vraiment <susseurs> <susseurs> Oh, qui vit le but de Messi comme une sorte de libération. C'est impressionnant à voir. Alors, je suis français, vous le savez. Je, je suis également marocain. Je suis franco-marocain, donc je suis très content de la Coupe du Monde du Maroc. 7 points sur 9. Victoire contre la Belgique, victoire contre le Canada également. Nul contre la Croatie. Et forcément, ça a créé des images qui m'ont mis les émotions. Et euh, vraiment, parmi ces images, ce coup franc-là, là... là pff, ah là, là, là, là. Mais en tout cas, vraiment, c'est la folie et réussir à, à marquer deux fois comme ça euh, à un gardien comme Thibaut Courtois et face à des sé sé sé sélections qui étaient favorites, c'est la folie. Euh, on verra Maroc Espagne. Peut-être que quand cette Coupe du Monde, ma enfin cette vidéo sortira, Maroc Espagne sera déjà finie. Mais en tout cas, je suis fier d'avoir vu les Marocains faire ça et très très heureux pour eux. Euh, ça a donné de très belles images euh, au Maroc et tout que j'ai vu fêter. De moins belles des fois à Bruxelles, on doit être honnête. Mais euh, sorti de ça au global avec l'ambiance qu'ont mis les supporters et tout dans, dans le stade, c'est vraiment la folie. C'est vrai que les Belges, on se met un peu trop sur leur pour le seum, le seum, le seum. Je peux comprendre qu'ils pètent un câble. Et leur défaite leur met logiquement le seum. Hein. Bah oui, on a le seum quand on perd. Mais alors, j'avoue que l'image de Thibaut Courtois, là... <rire> en plus, il se moque bien de lui. <rire> c'est des gars. <rire> c'est des, gamins, des gamins. Il y avait une autre image. Je sais pas s'il l'a mis dans le thread et s'il l'a pas mis. Euh, Mathéo, s'il te plaît, mets L'image de euh, Lukaku, qui en sortant au dernier match, après avoir fait beaucoup de ratés, casse une sorte de vitre d'un banc. Euh, mon pote... Euh, T'as pas envie d'être le bon. T'as pas envie d'être la vite, mon gars, vraiment. Attends. Attends, <rire> attends, il fait quoi, le tonton, là <rire> Attends, il y a un membre du staff camerounais ou de l'équipe peut-être médicale qui <rire> a pris une photo avec Mingson <rire> à la fin du match. Mais pardon. <rire> ah, vraiment, même lui, il lui dit... On même son collègue. Il lui dit, oh, oh, cousin, là, tu déconnes. On est dans un cadre professionnel. On agit pas comme ça. Vraiment, le fait qu'il lui dise, arrête tes conneries. Attends, mais non je suis bête. Mais c'est bien entendu pas le Cameroun, c'est le Ghana. Je suis désolé. Et le pire, c'est qu'il fait ça avec le score derrière Ghana qui gagne. Donc, t'es membre de l'équipe technique, euh, du staff technique, du coup, du Ghana. Euh, en plus, c'était un match ouf où le Ghana réussit à gagner, alors que la Corée avait quand même bien dominé. Mais donc, du coup, t'es membre de l'équipe et en plus, tu vas faire une photo hors screen comme ça avec un joueur dégoûté qui vient de perdre. J'avoue, c'est une attitude qui est un peu limite, monsieur. Mais bon, c'est les monsieur qui nous ont offert ces images-là. Vraiment, ils rentrent avec une synchro dans les pas... Ah, T'as l'impression c'est une équipe médicale d'un jeu vidéo, c'est à mourir de rire sérieux. Ah, ça me fume bordel. Monsieur Koulibaly. Oh là là là là, la, la folie sérieux. <rire> Vraiment, le premier but de Koulibaly euh, avec le Sénégal, et il a fallu que ce soit dans ce contexte-là, euh, avec des Sénégalais privés de manée et tout ça, machin, qui font un début de mondial un petit peu slow, courageux face aux Pays-Bas, mais ils ne réussissent pas à gagner, qui gagnent contre le Qatar, mais de manière pas hyper, hyper convaincante, et qui se sortent là. La très belle victoire face enfin, à un Équateur qui, eux, avaient fait de très, très bons premiers matchs. Franchement, félicitations aux Sénégalais. On va dire qu'en 2018, vous sortez au carton jaune. Après deux finales de Cannes, une perdue, une gagnée. Là, ça sort des poules. C'est le football sénégalais. Ça fait que monter. Et en plus, ça offre des belles images comme celle-ci. Non, ah, il est bon lui, il joue le jeu, il joue le jeu, c'est un bon, c'est un bon. Non, Franchement, à des moments, il y a eu quand même de, de belles images. Et c'est vrai que j'ai le sentiment pour l'instant qu'on n'a pas eu énormément d'images un peu moches, de style bagarre et compagnie, ou de polémiques dans ce style, sorties de cette Coupe du Monde. Il y en a eu d'autres, par exemple, il y a des gens qui avaient payé pour des chambres qu'on avait promis en hôtel et qui se sont retrouvés avec des sortes de tentes dehors et tout, absolument la, haine horrible. Mais en tout cas, dans les tribunes et de ça, et même en dehors, il y avait eu des images qui étaient sorties, où on avait vu des locaux sortir frère à manger à des fans après un match et tout, ça avait donné des images quand même globalement assez cool à voir tu vois. Non, pourquoi tu rentres pas Non, non, non, non Les Tunisiens face à La France Non, Kylian Rentre pas Non, non, non, non Ils savent, ils savent La France qui a commencé à performer dans un autre niveau une fois à l'entrée de ses titulaires. Je peux comprendre pourquoi ils étaient peut-être pas hyper ravis de voir Monsieur M rentrer. c'est pas étonnant. Oh non, c'est le mec qui était rentré, je m'en rappelle. Oh là là là là là là là. Oh là là là là. Oh lui, s'est fait attraper monsieur. Oh oh là là là là le le gars qui glisse et qui lui glisse dessus. Il y avait eu un mec, il était rentré, je sais pas si c'est pendant ce match ou pendant un autre, mais il était rentré avec un t-shirt, un drapeau, il avait eu un truc. Les femmes iraniennes, l'Ukraine, LGBT. Le gars, il s'est dit, je fais une entrée dans le stade et vraiment, je je fais tout d'un coup, tu vois. Il a fait toutes les causes, il a fait un maximum, vraiment. Au final, je crois que ce gars il était sorti sans, sans, sans aucun problème le lendemain. Mais alors lui, là, là, on a eu l'acrobate, là, hein, vraiment, le frérot, salto arrière et tout. Il s'en bat les couilles. Et lui qui arrive vraiment, c'est un bal et qui glisse dessus. Alors, quand on chante l'hymne, des fois, il y a des mecs qui sont plus ou moins engagés. Et des fois, il y a des mecs qui sont plus engagés que d'autres. Il <rire> y en a, ils y mettent un peu plus de cœur. Tu vois, il y en a, ils bougent un peu les lèvres, il tout à l'heure on a vu Edmingson dégoûté, là c'est un autre, hein. Edmingson à la passe, but de la Corée et Monsieur Louis Suarez absolument dégoûté en perdant face aux Ghanéens, des Ghanéens qui à la fois en plus avaient essayé de gagner du temps, un petit peu en revanche de l'époque où euh, le Ghana était sorti face à l'Uruguay avec euh, la main de Suarez. Ah c'est la dernière coupe du monde de Luis Suarez forcément, c'est des images qui font pas super plaisir mais qui du coup au final ne sont pas étonnantes, une Uruguay qui est rentrée un peu en dilettante dans son mondial avec le Premier nul face à la Corée du Sud. Hein. Match pas très bon face au Portugal. L'Atlético, ouais, comme je les ai appelés, ils sont éliminés. Et c'est pas pour me déplaire. Hein. Rien contre vous, bravo pour la belle génération et 3 millions d'habitants. Mais le football, c'était pas trop ça. Hein. Bien que vous ayez gagné les premiers mondiaux. Mes respects, mais Louis, Louis Suarez, on a un peu moins d'émotion en te voyant comme ça. Bon, et ben voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo un peu généraliste, voilà. Il y a des images un peu de but et tout. C'est une vidéo, si vous la regardez à vous êtes sûrement chanceux parce que ça m'étonnerait pas qu'avec les quelques images de match que j'ai montrées, elle saute peut-être à l'avenir. Donc profitez-en, peut-être partagez-la. Et je voudrais pour vous faire un autre thread foot. Si je fais un autre thread foot et que ce premier a sauté, je mettrai moins d'images de match. Et sinon, bah, j'en mettrai pas du tout. Merci à vous d'avoir suivi et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciaoooo